Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, nous continuons de parler de site web et plus précisément de l'élément grand menu. Ok, La dernière fois, nous avons parlé de l'arrière-plan, hein, de ce grand menu. Nous avons parlé du, du grand groupe de menus. Aujourd'hui, nous allons commencer avec continuer avec le bouton. Ok, donc Pour travailler sur le bouton, on va cliquer juste sur le bouton et vous voyez, nous avons encore des fonctionnalités qui ressemblent à, ceux, à celles qu'on avait déjà quand on avait cliqué sur le grand groupe de menu. Je reviens sur mon bouton et je clique sur le crayon j'ai mes fonctionnalités qui apparaissent sur le côté j'ai par exemple la taille la taille j'ai la hauteur de ce bouton donc si je veux l'agrandir je peux l'agrandir je remets sur du 50 éventuellement euh, hauteur du container le container c'est ça c'était c'est cette partie là ok donc quand je vais cliquer dessus euh, je retourne sur mon bouton je retourne sur mon bouton donc je peux augmenter la taille hein, de la taille de mon de mon container si je veux ok tout dépend de ce que je veux faire avec je vais mettre du 350 éventuellement euh, la largeur du euh, du, du contenu d'accord largeur si je veux l'agrandir un peu plus un peu plus ok Donc, je le réduis 350 je pense 850 ce qu'on avait je pense si je veux que ça couvre tout je fais ça on n'en a pas besoin je l'enlève autre chose, l'âge de la Maxima sur tablette, je vous invite à ne pas y toucher. Ok, par défaut laisser comme ça. Si vraiment sur sur tablette ça ne se présente pas bien, éventuellement vous pouvez euh, modifier les dimensions avec ça. Euh, couleur générale, couleur générale. Au fait, on a pas mal de couleurs hein, qu'on peut modifier. Par exemple, euh, la couleur de fond. Si je vous montre ici, euh, nous avons une couleur de fond. Quand je passe la, la souris dessus ça change de couleur quand je vais cliquer dessus ça va encore changer de couleur et le test aussi change de couleur tout ça là je peux le faire ici ok je peux faire ça ici et on va dire par exemple la couleur euh, initiale qu'on veut avoir on va rester sur du bleu comme ça ok ça c'est notre couleur de fond et on peut aussi le faire en dégradé hein, si on souhaite en deux couleurs mais nous on reste sur le, euh, la couleur unie la couleur du conteneur on peut aussi changer ça si on veut okay, pour le moins nous on reste aussi du blanc et couleur d'arrêt plan donc quand on va ramener la souris dessus etc donc ce que vous faites hein, parce que la, la, les traditions des fois n'aident pas ce que vous pouvez faire c'est que vous vous ramenez la souris dessus euh, vous vous regardez dans le navigateur quand vous travaillez dessus regardez en même temps dans le navigateur comme ici et vous voyez l'effet que ça fait de manière à ce que vous puissiez euh, configurer à votre à votre à votre convenance, ok. On va y arriver. Je vais mettre par exemple un peu du, du vert, juste pour quelque chose que ce soit voyant. On pour le moins, je suis pas trop dans l'esthétique. Euh, test d'arrière-plan. Donc, quand on va cliquer dessus, hein, on va ramener la souris dessus. La couleur du, du texte, donc, ça va être éventuellement ça. Contest euh, élément sélectionné. Donc, quand le bouton, le bouton qui sera sélectionné, qu'est-ce sera sa couleur? On va dire que ça va être oh, ça, ok. Et le bouton qui sera sélectionné. Quelle sera la couleur de son texte On va mettre plutôt du blanc. Ok. Si j'enregistre tout ça. Ok. On a quelque chose de ce genre. Ok. Si on regarde dans le navigateur, on a ça comme résultat. Ok. Hop. Je clique dessus, ça donne ça. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, c'est comme ça que vous pouvez travailler sur le, le, le bouton. On verra les autres, les autres aspects hein, de, de ce bouton euh, plus tard dans une pré, pré, pré, prochaine présentation. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que nous avons mis en place pour vous un, un, une plateforme de formation gratuite. Pour cela, allez sur notre site web à, à wde.fr. Une fois dessus, descendez, vous avez un bouton... Je commence ma formation, vous cliquez dessus et vous créez votre compte gratuit et vous avez toutes les ressources pour créer votre site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vos questions, vos remarques sont, sont les bienvenues. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant agence web awde. Ceci dit, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine présentation. Bye bye.